Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en direct du salon Batibo 2017 ici à Bruxelles en compagnie de Vincent. Merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. Soyez Alors, bienvenu. tu vas nous montrer les, des, des choses différentes qu'il n'y a pas chez les autres, vraiment des particularités de chez toi, de chez Air Force. Ici, on est dans une intégré intégré dans l'attaque, mais c'est particulier. C'est une toute nouvelle tendance, ou plutôt ça fait chez nous déjà deux années que les, les produits sont euh, introduits en gamme. Vous avez été précurseur quand même sur On ce coup-là. Oui, relativement précurseur, mais surtout aujourd'hui euh, notre expérience nous permet d'avoir six modèles différents. Alors le modèle premium qui se, qui se présente ici est relativement exclusif, donc le système de volet est euh, motorisé, la prise d'air s'effectue à l'arrière, et ça c'est tout à fait exclusif sur le marché. On va souvent retrouver, vous verrez peut-être la photo tout à l'heure, ou la prise de vue, on va retrouver sur le marché des modèles avec une grille centrale. Oui. Chez nous l'avantage c'est que les On, six zones... on, voit, on voit ça un peu, un peu partout sur la grille centrale, donc voilà. là c'est quand même quelque chose voilà. qui, qui est totalement différent. Donc ici on a quatre inducteurs devant, on peut euh, indifféremment déplacer les récipients sur les quatre zones, donc on a un éventail devant soi de casserole, et la prise d'air s'effectue, donc par l'arrière, on va l'allumer comme ceci, on va mettre sur booster cette zone, on a mis un tout petit peu d'eau dans, dans le poêlon, et normalement d'ici quelques secondes, on va voir l'ébullition s'engager, je suis simplement sur la position 1, il y a 6 vitesses au total. On voit que ça part très vite quand même. En Alors on n'est qu'en vitesse 1, hein. on, va, on va aller plus loin, vitesse 2 c'est la vitesse plutôt conseillée, oui. On voit que c'est souvent suffisant, même si on était sur la position euh, boost et qu'on était avec une, une, un dégagement de vapeur intensif. On va pousser jusqu'au bout, hein, on va aller jusqu'à la vitesse 6. Là, y a plus rien qui et là, peut, on s'aperçoit que, voilà, on va... par rapport aux anciennes solutions, groupe de plafond et autres, on a certainement un niveau d'efficience avec la prise directe à 20 cm de l'émission, une, une efficience qui est largement... Ici, ici la différence, c'est que les zones de cuisson pardon, se trouvent devant. Exact. Donc, on n'est pas... Gêné ou en Tout, tout cas, à fait, on a un, un accès direct à accès chacun direct. des. Donc c'est bien quatre zones ici. Hein. Absolument. La, la largeur de la taxe Exactement. Vous euh, ici, on est sur du 90 cm. Alors, si, imaginons, ça déborde. Ça part dedans. Alors comment, là, on va éteindre, on éteint tout. La haute va se fermer, ou plutôt le clapet se ferme et à nouveau il est motorisé. Ça c'est quand même agréable, là, je dois bien avouer. On enlève très facilement le clapet. Alors deuxième chose, les filtres Lavo lave sont des filtres anti-graisse haute efficience. À ce propos, on est sur des classifications euh, en matière de qualité de filtrage anti-graisse du filtre en classe A. Et tous nos produits sont A++ ou A+++. C'est-à-dire déjà le, le meilleur niveau de qualité énergétique et de qualité de filtrage par rapport au nombre de 2018. Une petite une question importante, est-ce que cette hotte est uniquement en recyclage ou est-ce qu'elle est également en recyclage et en évacuation Comment elle arrive en fait Différemment, l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Au départ on est en évacuation et puis on peut simplement acheter un kit de filtre charbon de bois long live qui nous permet d'utiliser avec le recyclage pendant trois ans. Avec un entretien au lave-vaisselle tous, euh, tous les six mois environ, ça dépend de l'intensité. Donc si ça se renverse, on sait donc tout sortir hein. Voilà. Okay. Là, je, je précise, c'est important, le petit film ici s'enlève, c'est juste un film de protection de la fabrication d'inox, hein. on, on ne laisse pas ça comme ça. Euh, quelque chose que je voudrais également préciser, parce que je dois quand même être tout à fait clair, je connais quand même relativement bien cette TAC, une particularité... Ça, si oui. tu peux m'expliquer, Vincent, au niveau de l'encombrement. La profondeur des tiroirs est généralement de 43 cm, sauf que la turbine euh, d'originalement de BM peut être inversée et placée au dos du meuble. Donc, en îlot, on peut évacuer l'air ouais, par l'autre côté. Si tu mets un plan de travail de 80 cm, par exemple, le moteur se trouve plutôt déporté vers l'arrière et on peut profiter alors intégralement de la profondeur des tiroirs. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, on peut très bien installer ça dans un plan de travail d'une profondeur de 60 comme, Comme de 70 ou de 80 cm, à 60 cm on va, Avec un plan de 60 cm, on va disposer à peu près de 80% de la surface du volume utile du meuble. Très beau produit, on va passer voir une autre nouveauté. Alors ici, une petite chose particulière, on est bien d'accord qu'une hôte, quand elle est mise dans un plafonnier, il y en a quelques-unes ici, ça éclaire. Quand la hôte est intégrée dans la ici c'est un autre modèle, on n'a pas forcément d'éclairage. Donc là, tu me sors une nouveauté. Avec une lampe, explique-moi ça. Absolument clair, donc je vais augmenter la puissance, déjà vous voyez bien sûr, on l'a mis en position boost pour avoir un maximum de dégagement de, de vapeur, je le diminue d'ailleurs un tout petit peu pour ne pas faire surchauffer la pas faire surchauffer la poêle comme ceci. Mais effectivement, sur ce modèle-là, on a la particularité d'avoir un éclairage LED qui est amovible. Et On le voit certainement pas mal sur la caméra. On voit ici que l'éclairage orientable permet d'avoir euh, soit un éclairage global du plan de, de cuisson ou de focaliser un petit peu plus sur un ustensile ou l'autre. Extrêmement sympa. Encore une autre nouveauté. On continue. Alors, on continue. Il y a quand même beaucoup de nouveautés. Euh, on est toujours sur une hotte. Alors, ici, c'est particulier. Euh, on a donc un verre qui protège, qui aspirent, et... explique-moi. C'est-à-dire que les, les, le, le principe des Aspira et le principe des aspirations qui sont intégrées aux tables de cuisson... Aspira, c'est le modèle, excuse-moi. Le, le, le, le principe chez Air Force, Aspira, c'est la combinaison de la table de cuisson induction avec l'aspiration qui est euh, intégrée. Compris. Euh, effectivement, on peut implanter maintenant, nouvellement, ces produits, bah, comme, comme par le passé, on peut les mettre en mural, on peut les mettre en îlot, on peut aussi les mettre, pourquoi pas, devant une fenêtre si on bénéficie d'une belle vue sur le jardin ou d'un beau paysage. On met le produit strictement où on veut, à partir du moment où on arrive à loger le moteur dans le, dans le socle il est très compact, c'est assez facile, mais ici la particularité donc est d'avoir un, un verre, un verre qui permet de récupérer éventuellement les éclaboussures, on sait que pour les, les, les hautes murales, sous les hautes murales souvent, on présente une crédence en verre, ici la crédence est, un, est intégrée. Alors ici Vincent, une nouveauté on sait que tu distribues également des, des robinets la marque Nobili, si je ne me trompe pas euh, c'est une très bonne marque fabriquée en Italie donc à on est un des leaders du marché. le plus gros fabricant européen. Et là, oui. tu montres un robinet plus que particulier. C'est un robinet très particulier puisqu'il est sensitif plutôt que d'avoir une, une commande comme, un euh, comme euh, de euh, coutume. Ici, on a l'allumage au milieu, la mise en service. Une touche plus, une touche moins et 12 niveaux de débit différents. A chaque niveau de 12 graduations vers l'eau chaude et l'eau froide, on passe du bleu vers l'orange. Donc extrêmement convivial. Un robinet facile qui en plus a cette petite particularité. Si on a les mains à c'est vrai qu'on peut simplement par exemple toucher et on met, main, on met sa main en dessous. Et une touchette facile à décrocher avec une très belle autonomie qui permet de rincer dans les coins des cuves et des éviers. Magnifique, mais quand on a préparé cette vidéos tu m'as également parlé d'un robinet qui s'appelle Move. Et qui fait l'objet d'un double brevet. Montre-moi ça. On va le voir à l'instant. T'avais particulier déjà un double brevet, un brevet sur la partie euh, esthétique. Est un produit qui est très original. Euh, L'écoulement d'eau bien sûr par ici, mais elle est où la douchette Thomas ben Non, La douchette, elle est inversée grâce à un système de clapet qui se met en service dès qu'on appuie sur la douche. Automatiquement en priorité alors à la douche et ça nous permet d'avoir une ergonomie dédoublée. Grâce à un mitigeur à douchette avec une dimension comptée, avec une hauteur relativement réduite, on arrive à avoir un espace, ou plutôt une ergonomie optimale. Et très intéressant aussi, si on a un îlot avec le lavage et la cuisson derrière, on peut remplir directement dans la casserole. Au niveau de la manipulation, un produit qui est extrêmement agréable à manipuler, qui existe en chrome, en style inox, dans différentes présentations. Merci beaucoup Vincent, c'est très gentil. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook, liker, partager YouTube, Facebook et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao